Un beat-ball. Je trouve que j'ai qu'à le musicien Marcel Bourbon C'est mon père. Papa Tu sais qu'on a le casal de ta reste toujours à casa. Han Kamel, il est dans l'exil de Fou. Ahmed Bouzil, elle est terroriste. Vous voulez dire religieux. Non, non, terroriste. Elle La barbe qui dépassait le cm, elle est terroriste. C'est n'importe quoi, ça. C'est dans, dans le flou toute ma vie, sans identité. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Fais comme les autres. S'il le moi tes parts de ce cabaret et va construire ton avenir et celui de ton fils ailleurs avec les tiens. Tu touches les cheveux de mon fils. Je te tue. Il s'est passé quelque chose. Un peu comme de la magie. Bonjour à tous pour que ça m'a paix. Vous avez mis les tephylines Ne bougez pas. Non, non, quoi ah, J'aime pas la prise de sang.